ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo quand même. C'est vrai qu'entre le boulot, les cours et la vie perso, on est un peu occupé en ce moment et on vous doit quelques excuses. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous de la part de toute l'équipe, on est ravis de vous retrouver pour cette année 2022 sur la Assassin's Creed Experience. Et on attaque l'année avec une petite vidéo simple. A défaut d'annoncer un nouvel opus, Ubisoft a annoncé l'arrivée de la Ezio Collection sur Nintendo Switch il y a quelques jours. L'occasion pour nous de revenir sur cette annonce et de tout vous dire sur cette édition spéciale pour la console Nintendo. Tout savoir sur la Ezio Collection spéciale Switch, c'est maintenant. Allez, jingle L'Aizio Collection Special Nintendo Switch est un portage de la version PS4 et Xbox One sortie en 2016. Le portage est réalisé par la société Virtuose Game qui n'en est pas à son coup d'essai avec la franchise si vous voulez tout savoir. En effet, Virtuose a déjà travaillé sur plusieurs jeux Assassin's Creed avec Ubisoft et avait également réalisé le portage de Assassin's Creed Libération sur console et PC. Pour rappel, Ubisoft n'en est pas non plus à son coup d'essai avec la licence Assassin's Creed sur la console de Nintendo, en 2019, la Rebelle Collection composé de Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Rogue, avait fait son apparition sur la console familiale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, nous vous recommandons chaudement le test que nous avons réalisé à l'époque. Mais cette fois-ci, la promesse est plus conséquente, puisque la version Switch de la Ezio Collection vous proposera de découvrir ou redécouvrir les aventures de Ezio au travers de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, ainsi que tous les DLC de chacun des jeux. Mais également de voir ou revoir les courts-métrages. Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers, qui respectivement introduisent et concluent la saga d'Ezio. Toutefois, comme pour la Ezio Collection sur PS4 et Xbox One, ne vous attendez pas à revoir le mode multijoueur qui a purement et simplement été laissé de côté une fois de plus. Et comme pour la Rebelle Collection, la Ezio Collection Switch embarquera des fonctionnalités spécifiques à la console à savoir vibration HD des contrôleurs, interface tactile et HUD optimisée en raison de la taille de l'écran. En revanche, j'annonce une petite déception si comme moi vous êtes adepte du format physique. Rassurez-vous, Ubisoft a d'ores et déjà confirmé l'arrivée d'une version cartouche, mais elle contiendra seulement Assassin's Creed 2. Pour bénéficier du reste du contenu, il faudra le télécharger depuis le store Nintendo. Téléchargement qui sera évidemment gratuit si vous avez acheté votre jeu, mais il faut savoir que ça pèsera environ 35 Go. Pensez donc à vous équiper d'une bonne carte SD. Et puisque l'on parle d'achat avec le Nintendo Store, qu'en est-il du prix Eh bien, il vous faudra dépenser la modique somme de 49,99€ pour pouvoir retrouver votre maître assassin sur Switch. Bien que ce soit un simple et énième portage, j'ai personnellement très hâte de retrouver Ezio. Bien plus hâte que pour le prochain DLC de Valhalla si je dois être honnête. Bon, et vous alors est-ce que vous allez vous laisser tenter par cette Ezio Collection spéciale Nintendo Switch Je vous laisse me le dire en commentaire. Dans tous les cas, comptez sur nous pour réaliser un test complet de cette version et vous dire ce que l'on en pense vraiment. On vous donne rendez-vous le 17 février prochain, le jour de la sortie du jeu, pour découvrir tout ça sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de retour. J'espère que ça vous aura plu et que vous êtes content de notre retour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, un petit commentaire de l'amour, à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochaines vidéos qui arriveront. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçu et ça soutient énormément à la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et écouté tout au long de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Auré, en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde.